que ce débat commence. Je tiens à préciser, le respect dans les commentaires est une base fondamentale pour un débat. Qu'on a raison, qu'on a tort, on, on s'affiche, fiche, il c'est un respect. Religion. Oh là là, les religions, les religions, les religions, c'est bien fini autour d'une religion. Mais qu'est-ce qu'au fond une religion Je vais vous expliquer ma théorie. Je ne te demande pas de, de, de, de dire si j'ai raison ou si j'ai Marseille, vas-y choisis ton équipe Et non, parce que si tu choisis Marseille, eh ben, du coup, PSG vont te faire la gueule Mais si tu choisis PSG, eh ben, du coup, Marseille vont te faire la gueule <rire> Tu comprends Je me suis toujours dit Pourquoi on est obligé de choisir une religion qui est déjà écrite Pourquoi on peut pas s'inventer ou se créer notre, pro même notre propre religion Dans ma tête un peu trop vieux, il y en a qui aiment bien, moi je trouve ça un peu, bon voilà, c'est pas mon truc après on est tous différents, il n'y a que ça qui ça, kiffe, ça... respect à vous, que c'est pour ça d'accord mais tout le monde n'est pas forcément, n'adhère pas forcément à ses religions, est-ce que ça fait de toi, de quelqu'un qui est religieux De mettre le doigt dessus je vais te raconter une anecdote, j'espère que tu vas comprendre quand j'étais petit, enfin, j'avais des visions très noires, j'étais en dépression par rapport à ma vie sentimentale, etc. j'étais vraiment pas bien à une époque. et les problèmes s'accumulaient, s'accumulaient, s'accumulaient et là je me suis dit, vas-y, bon, j'en ai marre, bah, écoute, Got shit. Okay. peut se ressembler Chose que tu aimes. du coup elle s'est la danse, et du coup à force de faire de la danse elle a progressé plus vite que quelqu'un qui fait ça, par envie et du coup elle est devenue prof de danse et une religion c'est à peu près pareil, hein. d'accord alors pour moi, je me vis pas, je me fais pas influencer par ce qu'on m'a dit le chrétien, le musulman, le bouddhisme, pas bah, je respecte ces religions parce que ça aide déjà gens, donc t'as mieux, c'est le but du jeu mais pour moi il n'y a, a pas que ça, une religion c'est pas d'accentivre religieux, des chrétiens, pour le coup et je leur ai demandé si ma théorie pouvait fonctionner ils m'ont dit oui après ils m'ont dit bon ça reste un jeu et puis les gens on sait jamais trop ça existé ou pas c'est des légendes j'ai dit oui mais votre dieu aussi en hein, soi les religions, on est jamais sûr à 100% que ça existe. et d'un côté, j'ai envie de dire c'est ce qui donne la magie du truc si on te dit ah ça existait ou ça n'a pas existé, bah du coup bah, la magie brisée Là bah, non, c'est ce qui donne le mythe L'appareil pour les religions. Pour lol. le, loup. le loup garou Est-ce que vous avez existé Est-ce qu'un dragon ça a existé sur, sur notre terre Peut-être pas. Mais dans l'univers, est-ce qu'il y a au moins une terre dans l'univers où une bestiole ressemble à un dragon Peut-être que oui. Peut-être que non. La magie est là. La magie a été créée. PSG c'est bien. En Marseille, Marseille c'est mieux. Et Marseille, ça va. PSG c'est beaucoup mieux. Te laisse pas influencer. Choisis ton équipe. Mais une équipe qui te rend sourire, même si elle est différente des autres, même si c'est what the fuck, tu t'en fous, tu t'en fous. c'est pas de me dire si j'ai raison ou si j'adore le principal c'est